Bonjour chers téléspectateurs, bonjour, comment vous allez Je, je Salut surtout mes abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Devant vous, vous avez le professeur spirituel Logosso depuis le Bénin. Quand on parle du professeur spirituel Logosso, ce n'est pas quelqu'un qui est sage, ce n'est pas quelqu'un qui est argé. C'est bien sûr moi, le professeur Logosso. Uh, je travaille ensemble avec les 41 têtes de la forêt sacrée. cest à je travaille ensemble avec les 41 rois de la forêt sacrée. J'ai 27 ans, 28. Je suis un jeune et je suis ensemble avec les sages depuis quelques années En général, j'interviens au côté spirituel quel que soit le problème que vous souhaitez Pour toutes vos préoccupations n'hésitez pas à nous contacter sur plus 229 63 20 06 77 Je dis bien 00 229 63 20 0677. Et quand je dis pour toutes vos préoccupations, ce n'est pas que je fais de la portefeuille magique ou soit de valise magique, ni des choses qui produisent de l'argent, je ne le fais pas. Et surtout ne cherchez pas un gain facile. Ou des différents problèmes spirituels comme le retour affectif, le désenvoûtement, Quelqu'un qui a été envoûté par des mauvais sorts, par la méchanceté, la sorcellerie, des mauvais esprits, et des femmes qui ont, le, qui ont des problèmes de mari de nuit, surtout des hommes qui ont des problèmes de femmes de nuit. Je suis disponible à vous aider pour cela. Surtout pour le problème de retour affectif. Si ton mari ou bien si ta femme Abandonné depuis des années, je suis capable à t'aider pour qu'elle te revienne ou bien qu'il te revienne dans ta vie sans complication. Je fais ce rituel pendant 21 jours. Il serait de retour dans ta vie ou bien elle serait de retour dans ta vie facilement pour le retour affectif c'est très puissant j'ai appris qu'un rituel pour ça pour surtout je peux pas être spirituel pour le problème de, de celui qui a été emprisonné si vous avez quelqu'un qui a été emprisonné j'ai un rituel pour ça et la personne il va gagner et le procès juridique, même si la personne a eu tort, ça aide l'esprit de la personne pour que la personne soit un gagnant. Voilà. Après ça, il y a aussi des rituels que nous comme dans la forêt, surtout les fins d'année. il existe des spirituels dans la forêt c'est surtout les fins d'année que des gens viennent nous visiter surtout dans la forêt pour se débarrasser des mauvais sortes des malchances, des, des mauvaises choses qui les a entouré ou bien qui les a euh, accompagnés dans leur vie pour les donner des, des, des, des, des malchances J'espère que vous me comprenez très bien. Surtout, abonnez-vous massivement à ma chaîne et pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Sur Instagram, je suis là, professeur Lugosso. Allez sur YouTube, je suis là, professeur Lugosso. Sur Twitter aussi, je suis là, professeur Lugosso. Donc, pour ne pas rater mes nouvelles vidéos, je vais vous abonnez massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et pour plus de détails veuillez me contacter plus 229 63 20 06 117 63 20 06 117 et n'oubliez pas l'indicatif de plus 229 63 20 06 117 merci beaucoup